C'est peut-être ça le problème. Il y a peut-être eu trop de gens dans ce spectacle qui fait en sorte que le spectacle est surécrit. Je vous explique pourquoi. Ok, vrai, on va Merci beaucoup Catherine. Mmh. Tu vas ajuster le précède. Mmh. non? Ok. Il est à la station. Il y a des semaines pendant lesquelles les nationalistes pro occidentaux avaient mis en fuite un président. Il y avait pas de choses qui lui étaient... Ok, Likard, tu m'as dit, que ça s'en venait, hein? Ah, tes hommes, t'en as déjà deux, plus t'as de toute la musique. On va à travailler. Hey. Oui. La troisième arrive. Salut les jeunes, c'est Catherine Richer. Moi, je vous dis une chose, vous devez être passionné et curieux. Ce sont les deux plus grandes qualités d'un journaliste. la passion et la curiosité. Et avec ça, ben, vous irez loin, parce que vous n'aurez jamais envie d'arrêter.